02 17 43 58 98 89 50 4 21 77 65 99 11 12 21 70 71 32 09 66 12 98 11 03 30 53 07 77 17 67 76 08 18 78 98 22 12 92 22 72 42 90 70 55 45 15 09 66 36 77 21